Je m'appelle Patrice Guinbeau, je suis le directeur général de l'entreprise Tricot Saint-James qui distribue des vêtements de mode marine sous l'enseigne Saint-James. On basé dans le sud Manche. Une entreprise qui fait 55 millions d'euros de chiffre d'affaires dont environ 40% à l'export aujourd'hui, connue pour nos célèbres pulls marins et nos marinières et on a aujourd'hui 300 collaborateurs sur un seul site à Saint-James dans le sud Manche. Donc notre relation aujourd'hui, s'est axée autour de la mise en place d'un nouveau logiciel de paye. Donc on a démarré ce projet en avril 2017 pour une mise en place effective au 1er janvier 2018. Donc ils nous ont accompagnés sur toute cette année pour développer les paramétrages, la mise en place et l'appréhension du logiciel par les gestionnaires de paye pour nos 300, un peu plus de 300 salariés aujourd'hui. Plus OGI, c'est je crois en premier lieu la proximité. On aurait pu faire le choix de, de, de choisir CGI en direct puisque nous travaillons déjà avec eux sur d'autres modules, notamment en retail, en vente, à, en, vente en magasin. Mais euh, la proximité du, du prestataire euh, OGI euh, sur Rennes, donc à 45 minutes de l'entreprise, euh, nous permettait d'avoir un accès direct à, à, à leurs ressources euh, en termes de, de paramétrage et, et d'accompagnement.